j'ai des cœurs les amis, regardez. C'est parce que Bichard il vous aime. Dis-lui je t'aime Bichard dans les commentaires. C'est Michel, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vais vivre deux jours de dingue, Marseille, en Belgique, et je décide de vous vloguer ça pour vous donner un peu les coulisses, les moments aussi où je vais être très fatigué. Pour vous expliquer un petit peu mon contexte visuel actuellement, mon contexte de fatigue, mon contexte mental, mon contexte, sachez que je travaille de nuit ce soir en tant qu'étudiant infirmier, donc à 20h, oui, à 20h je dois être habillé prêt pour travailler en service de chirurgie, et que demain à 6h15, je pars, je finis mon poste, et à 6h25, je dois prendre le train pour aller vers Marseille. Ce qui est marrant du coup c'est que je ne vais pas dormir ce soir, cette nuit parce que je travaille et je ne dormirai pas demain parce que je, je suis à Marseille, je prends le train on va essayer quand même de dormir une heure ou deux dans le train pour avoir euh, des cernes potables je vous avoue que dans les deux projets auxquels je suis invité j'ai pas encore toutes les informations, je sais que demain je vais à Marseille avec les Gaïa et Lilith pour aller euh, à la Provence, la Provence qui est une chaîne Twitch et aussi une chaîne télé, je crois, euh, qui est la chaîne un peu régionale de Marseille, je crois, de la Provence. Enfin, départementale, du coup. Non, la Provence, c'est un département ou c'est une région La réponse tout de suite. Et mardi, je sais que je suis invité euh, avec Saudélire so pour aller faire de la cuisine. Et il m'a proposé de ramener quelqu'un. Du coup, j'ai ramené Lilith parce que je me suis dit « bah je vais avec elle à Marseille ». On la ramène à, à, à Bruxelles. Enfin, Bruxelles, non. On la ramène en Belgique directement. Euh, comme ça, on fera deux petits jours et tout. Ça va être grave cool. J'avoue que, que je suis un peu stressé parce que je ne sais pas vlogger en fait. Je ne sais toujours pas vlogger. Hein. Sachez que ça, ça n'a pas changé. Le dernier, le, le dernier vlog, c'est quoi C'est le Game Pass, je crois. Hein. C'est vlog qui vous avait énormément plu. Donc, on va essayer de vous donner un truc quand même un peu similaire. Bon, en tout cas, par contre, hey, en vrai, ce décor, est-ce qu'il vous plaît Il y a encore cette étagère à installer. Hein. On va l'installer au fur et à mesure. Attendez, je ne filme pas l'étagère. Cette, atag... cette étagère, on va l'installer. Euh, on va la mettre là, mais j'hésite à mettre ce fond noir qu'est ce que vous pensez alors en même temps je précise s'il y a des marques qui veulent m'aider pour faire mon décor je prends tout <rire> je suis nul en déco je n'ai pas d'inspiration vous aussi s'il y a des craques dans, dans, dans ma communauté qui sont forts en déco qui ont fait des, des écoles de design de mais je sais pas ce que vous avez fait n'importe quoi n'hésitez pas à m'envoyer des mp me faire même des, des petits dessins quoi que ce soit de comment je pourrais mettre ma déco dites-vous que j'ai un budget pour le décor de live et le décor de vidéo. Euh, mais je n'ai juste pas d'idée parce que je suis une merde. Vous m'envoyez des MP, Twitter, Insta. D'ailleurs, je profite, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et Insta parce que dans ces deux réseaux sociaux, les gens sont déjà au courant que la vidéo a été tournée. Et petite mention aussi à mon Discord qui n'est pas trop utilisé. Vous devriez y être. Parce qu'on fait quand même des choses bien marrantes. Oh putain Merde Vous avez vu le vrai décor Il y a un trou. Pour vous montrer, c'est une cave en fait. Il y a encore des, des, des imperfections. Même ici sur le toit tu vois. J'ai essayé de vous prendre avec vous dans tous les moments que je vais faire cette semaine. Enfin pendant ces deux, deux, deux prochains jours. Et, euh, et vous montrer un maximum parce que ça risque d'être vraiment fou. Hello Je viens de finir ma nuit. Je suis éclaté. Je parle très doucement parce que on est dans un hôpital et ça fait beaucoup de bruit à un hôpital. Je suis éclaté, il est 5h30. Est-ce que je peux vous montrer l'horaire Eh oui, il est 5h29 du matin. Dans moins de 45 minutes, j'ai mon train pour Marseille. On va se motiver. Il faut que je garde les yeux ouverts au moins jusqu'à dans le train et après que je me réveille pour ma correspondance à Paris. Allez, je vous laisse. <rire> je me change. Allez hop, on est parti. Là, je te filme, là, tu vois, genre là, on te voit. Voilà. <rire> un mot, Lilith sur le fait que je te défonce dans une émission Je te défonce au lit, donc. Bah, allez, c'est <rire> bon, je me casse. Un mot, les gars sur ton émission euh, Écoute, euh, plein de rebondissements. <rire> et, euh, cas, on en apprend tous les jours. Donc, un ça, fight là. bonus, si je gagne celui-là, et que je gagne tout. Tu veux faire ça, un, fait un fait pour, le peine. Peine. pour le fait Fight pour le fait. Ah, si si fait je te peine. gagne. <rire> Hop. Tu veux que je te donne les points Ok, je te <rire> Elle t'a touché. Mais comment elle tombé. rentre celle-là ah, Elle <rire> a Regarde, je vais te défoncer. Paris <rire> Ok. Eh, <Allez. rire> hey, on est content We are in Paris <rire> Après euh, littéralement combien de... 3h30 de train Un réveil très tôt. Quelle heure 5h 45 T'as Tu vu que j'ai en tête Il hein. s'est rendormi jusqu'à 6h les gars Non c'est faux Non, non, à 6h on était en bas Regarde également Non Non, non. Euh, Nous allons euh, chez Saudélire so pour aller euh, euh, tourner euh, notre petite émission live de cuisine Saudélice so Comme nous avons deux heures entre euh, notre train arrivé à Paris et euh, notre prochain train qui va euh, à Bruxelles c'est fou quand même. Attends, quand, quand on y pense, hier j'étais à Metz. Il était à Metz, il est monté jusqu'à Paris pour descendre à Marseille. Oui, je suis monté à Paris pour descendre à Marseille pour remonter à Paris pour aller à Bruxelles, pour aller à Mons. Ah <rire> mais parce que vous vous avez pas vu en fait où on est là. Il y en a qui ont reconnu. Eh hey, putain, j'avais pas vu. Mais on la voit de là. Hein. On rappelle que d'ailleurs en attends, j'ai dormi combien de J'ai dormi 4 heures cette nuit. 2 heures dans le train et 17 minutes hier. Donc c'est dire que j'ai dormi 6 heures et 17 minutes, en... Hein, 48 heures, mais du coup, vous ne savez toujours pas où on est alors? Il y a une transition TikTok un d'abord. Après, Après. Qu qu'est-ce crois sur TikTok? Non, sinon, j'avance mon nez vers la caméra. Ah oui, et je le recule. Euh, ouais On fait comme ça. Vas-y, let's go. Let's go <rire> C'était vraiment le seul endroit où je voulais aller. Donc, si vous n'avez pas pu la voir, grâce à mes bouches, voilà, voilà, voilà. Regardez, elle prend ça. Regardez, meuf, bah oui, euh, moi, c'est Instagram. Mais... Bon, bah, en tout cas, voilà, euh, je suis content parce que j'ai fait un plan de vlog. Ça va, tu... on te dérange pas Non mais vas-y, mais réponds au téléphone et tout, fais ta vie. Tu vois, tu vois pas qu'on est en poste de travail, là On est en train de travailler. Les gens, ils ont des bêtes de caméra et ils moi, tu vois. Il y a un mec, genre là, il a un appareil photo, il fait au moins... C'est un espèce de cylindre d'environ euh, 30 cm de long, 10 cm de large, blanc et noir. Plutôt imposant. Je parle de sa caméra. <rire> <rire> oh monsieur, là En bleu. Il est parti avec. Il tient la main à sa copine. Il est bien, son truc. On se donne rendez-vous à Bruxelles parce que euh, c'est cool et hop transition. On est parti. On est dans le train, dans le Thalys, pour euh, Bruxelles. Et ensuite, on fera Bruxelles mons. J'ai des cernes. Est-ce que tu trouves pas que mes cernes ont tiré des vagins Non mais quand même. Est-ce que tu as déjà vu un hein, même <rire> Moi, j'ai des cœurs, les amis. Regardez. Parce que Bichard il vous aime. Dis-lui, je t'aime Bichard dans les commentaires. Allez, on se retrouve quand on est euh, à Mons. Les gars, vous savez que j'ai une grosse valise et lui une toute petite. À aucun moment il m'a proposé de prendre ma grosse valise dans les escaliers. Une valise aussi Non. Il et... a une mini valise de 5 kg, j'en ai attends, une attends, de 20 kg. Elle m'énerve. Comme une preuve que je toute ma valise. Travaille un peu là. Ah, vélo, c'est pas grave. J'ai failli me prendre un vélo. Au pire si je prends un... Si je me prends un vélo c'est pas grave, on pourra dire que je tourne pas rond. Et tu tournes maintenant, j'ai dit que tu tournes mon Comme toujours de toute façon. Mais alors écoute, écoute-moi. Je peux te dire que je le vois là. Ah oui, oui. Ouais, Je bien le bien vois. Vrai. Il est grave sorti de sa voiture. Hein. Regardez-moi le... Arrêtez. Arrêtez, je <rire> je arrêté, là. Salut vos gosses ah, Comment ça va Ok toi, Bonjour, bienvenue euh, sur DLC épisode 2 avec euh, Bichard et... Euh... Comment tu s'appelles déjà là-bas Li, Li quoi? je, ça, Jeanne, ça. Jeanne. Ah Jeanne, euh, Jeanne. Heureux, on est quelques minutes avant le début du live. Regardez-moi le setup de fou furieux. On a aussi des des, des... regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est fou. C'est fou oh, ce qui a été préparé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Sodélis. On est avec les deux beaux gosses qui vont là, ils vont pâtisser parce qu'ils ont cassé les couilles tout à l'heure. Je sais qu'ils vont faire de la merde, mais j'ai testé la recette à la marge. Ok, c'est bon. Hein mmh. Quoi Il, filmé, beau, oui, qu Il a dit qu'on était beaux gosses quand même. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'on était beaux, beaux gosses. C'est bon suis les beaux gosses, vous savez bien ou quoi Aujourd'hui j'ai deux invités. C'est des beaux gosses. Je vais vous présenter le premier invité. C'est un peu le couteau suisse, tu vois. C'est un petit jeune homme, euh, mi-infirmier, euh, mi-arbitre de volley-ball, mi-streamer. Sans plus attendre, le beau gosse, le streamer, Monsieur Bichard. Aïe, aïe aïe aïe aïe aïe aïe Bienvenue à toi, beau gosse. Bienvenue à toi. Ta... Comment vas-tu ça va être, hein. Tranquillement, tranquillement. Merci beaucoup de l'invitation, bah, ça quoi. fait plaisir, ah, non, y a bonjour pas de à toi. un beau gosse. Est-ce que t'es chaud Ouais, je suis chaud, je suis chaud en vrai, je Là, je suis motivé. Euh, je, je... Un, peu, un peu stress, tu t'avoue. Ouais. Pour te dire, j'ai vécu un an à Mulhouse et j'ai cousiné que des gnocchi pendant un an. Et je fais... bref, je... Tu penses que tu vas la mettre bah en vrai, je pense que je vais la battre quand même, parce que je suis un peu... Tu vois, je, je m'adapte, je mets du temps avant de démarrer, mais dès que je suis... démarré. Des... Tu sais quoi, couteau suisse, je vais me miser sur toi. Pour le moment, que que je, je vais me sur toi. Bon, je vais inviter la deuxième à venir. C'est une jeune streameuse, elle arrive comme une fusée. Je vais vous présenter Mademoiselle Lily. Applaudis, applaudis, applaudis. Pardon, pardon, pardon. Madame, bonjour. Comment as les ah, pardon, ici, entre ouais, je Alors, ah, je suis pas Je tout pour euh... tout pour le battre. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui À votre avis. J'adore poser cette question parce qu'on va voir qui. Tu penses qu'on va faire quoi aujourd'hui mmh. OK. Donc là, on a deux comédiens. Moi, je vous dis on a deux comédiens parce qu'ils savent ce qu'on va faire aujourd'hui. savent Aujourd'hui, nous allons réaliser une Charlotte aux fruits rouges. C'est pas compliqué, vraiment on, on croirait que c'est pas compliqué, vraiment, il va avoir donc dans la recette un biscuit cuillère et une bavaroise. C'est comme marque, prêt, feu. feu, vous avez une heure. Ah c'est tout C'est comme ça là, du... Donc, biscuit cuillère, c'est constitué, donc excuse-moi, tu cherches en je cherche une cuillère. J'ai pas besoin de cuillère. Ah hein non Mais c'est un biscuit cuillère, non pour tu... <rire> C'est pas le droit de faire ça. Prends tes oeufs et casse tes oeufs et tu clarifies s'il te plaît. Donc tu à ça, vous récupérez vos blancs pour que vous faites monter au batteur ou à la main si vous avez. Des... Alors le but c'est de séparer les blancs des jaunes. Après, si tu mets des jaunes, je vais t'aider vite parce que si voilà, tu t'arranges. Tu vois qu'il manque un truc, tu en rajoutes un peu plus comme ça à vue d'œil, tu vois que ça colle, tu rajoutes un peu de farine pour des et pâtes hautes. Et là.. C'est le petit clin d'œil où il faut faire attention. Je pense que t'as inversé. J'ai mis de ouais. gauche à la droite, de ouais, droite à la gauche. Ouais. N'appuie pas, par contre, si tu veux pas que je meure. Oh. Tu prends du retard. La régie me dit dans mon oreillette qu'ils vont refaire le sondage. Ne vous inquiétez pas, pas de panique à bord. C'est la vitesse. Le fun est la vitesse d'abord. Pas de panique à bord C'est rats, c'est les rats, on est là pour ça hein Yo yo yo yo yo yo yo, y'a ma daronne sur le stream. Yo yo yo yo yo yo yo. Ah, tu oui vas pas dire des insultes. Ah Hein Si y'a des personnes dans le chat hein, qui n'arrivent pas à trop à suivre, qui ont des réelles questions. Dites-lui que vous avez rien compris. C'était pas à le mentionner. Rien compris. Mettre... Ah, ah, si beaucoup. je peux me permettre, j'ai rien compris moi non plus. Je... Je... Non, là, là, on me troll, là, on me troll Il y, y a même pas un mec qui a dit, j'ai compris C'est pas pro, ça Mais comment ça, c'est pas pro Mais c'est où La distance. Un mètre. Vas-y, Bichard il lave pas ses mains mais il, il sèche bien les doigts. Euh, soit tu rentres fort ton doigt ou soit tu fais à l'envers comme ça. Bon appétit Bichard. Quelqu'un dit qu'il y avait de la friche euh, Est-ce que c'est possible qu'il y ait un beau gosse de la régie euh, qui euh, va au niveau frigo rouge et qui me rapporte une petite lavette s'il vous plaît bleue au moins à peu près 10 minutes à peu près Pour que je nettoie pas terre. Tu dors la nuit ou c'est comment te. Tout se joue à la fin, donc Don't panic, panique, no stress. Parce que je suis un peu bilingue. No ok. Mais comment ça chante Non, mais ça, c'est une femme. Ah, elle a pas confondu les pommes. Non, non, mais mais elle non, elle non, a non, voulu non, faire. Non, okay, Peut-être. Non, non, non, non. Elle a fait un manger ou pas elle, elle, mais tu sais qu'elle fait des mille. Tu fais la vaisselle, Genre la vaisselle chez oh. toi J'ai un vaisselle. Je l'ai vu, elle a dit Merci. comme ça. La vaisselle <rire> et, et des tâches euh, ménagères. Le lave, la, la vaisselle, c'est celle qui me dérange le moins, tu vois. Genre, la machine à laver, c'est chiant. étendre le linge. Non, il n'y a pas une... Non, c'est trop chiant. Ça se voit chez lui. C'est colontal. Hein ça se voit, il y a un slip. Il y a un slip dans, dans le lavabo. ah de l'odeur des chaussettes. <rire> ah, ah, ah, oui, la régie ah. Alors, on me parle de l'odeur des pieds de Bichard. Quoi ah, dans le chat je sais pas ce que vous pensez des pieds de Bichard mais j'espère que vous allez jamais les rencontrer parce que c'est ouf. On va se retrouver dans quelques instants. Profitez-en pour prendre un truc à boire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, on est de retour. Toilette pas prévu, Je sens bon, j'ai mis de la crise, non, mais, mais oui, du parfum, oui, je me suis oui, lavé okay. Commence non, pas à vous, là Tu pides les heppes, quand même non, sens... non, Non. tu peux pas dire. Non, non ça, ça va, tu peux pas dire. Non, ça, ça va, va pas ça dire. va, tu peux tu... pas ouais. <rire> Du coup, bavaroise, comme je vous l'ai dit, on va clarifier les œufs. Ok. Bon bah écoutez, je prends mes deux œufs. J'ai pris le plus clair parce qu'on doit les clarifier. Hop, Ici. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Je... Excusez-moi, est-ce qu'on voit... Il Il a cassé Oh, je a montre parce que. Il a qu'à. <rire> là, euh, le sérieux joues ouais. et Sérieux Hop, euh, gros, t'es ban. Pourquoi Je sais pas, c'est Béant qui me dit ça. Non. T'as fait quoi, wesh Je suis ban. Non, non, sérieux. Non. Mais jus. Non, mais je sais, t'es con, Béant, t'es béan, con. <rire> mais non, j'aurais reçu le tweet. Vous êtes des cons, vous essayez de me faire un. Oh, mais devait être trop fort Ah, dis, c'est quoi le pire C'est que béan, il me dit dans le raid, mais non, il est pas ban, il est pas ban. Il est pas ban. <rire> On peut dire quand même que vous avez un chef gentil, il vous fait votre vaisselle quand même. C'est parce que c'est moi le chef. Non, ah, non. Ah, C'est pas trop ah tu... Ah, tu... ah, tu me masses Ah oui, là wow Ah oui, ça fait du bien poigne hein. T'as de la poigne ça hey. Attends, Ah, de Ah De quoi La poigne Non, il y a de la Oh ça va, ça bah, se passe très bien, bien. Est-ce qu'il y a l'endurance maintenant Non, arrête, la buse fort Je te jure, c'est... Ah Attends, on fait vrai. voir si j'en ai plus que lui. Elle ah, a plus de poignes que moi ah Attends, serre, serre Attends, laisse-moi t'emmener. Mais c'est pas fini Non, c'est pas fini. Elle a plus de points que toi quest c'est fait T'es de Ça s'est dans les micros, quand même Moi, je suis pas là, Allez-y Ah, mec, ça va Voilà, les saoulé Tu souffles En vrai, ça va On va se tenir la main longtemps parce que. Allez, c'est le au maximum! Oh! Merci, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! J'ai trop mal! <rire> c'est pas vous qui l'a lâché! Ozel, oh, T'as lâché? En fait, regarde sa main! <rire> mais wesh! Mais tu vas! Ah, mais là, là, là c'est du, vamp... du vampirisme! Elle m'a lâché des chapeaux chapeaux! Donc là, voilà, c'est le biscuit euh, cuillère café Bichard. On va voir ceux de dé... Lily. Vous voyez, il n'y a pas une grosse, grosse différence, à part que le biscuit ici, on ne voit pas les dents qu'elle a essayé de faire. Mais au niveau de la texture, ça va. Ok, super. Ouais, ok. Oh, t'as essayé de rentrer quoi. ton doigt dans mon coin. <rire> non, mais je... il <rire> faut que ça soit bien plat, tu vois. Et si ouais, ça sert d'avoir ouais, une, une brosse et... Euh, euh, J'avais dit qu'il fallait peser la crème, la faire monter. La crème chantier que t'as voulu faire monter tout à l'heure sans crème. Oui, là, on va le faire. Merci, voilà. ok, j'ai compris. Bonne idée. Mais ben, Super pardon Putain, les gars, le mec, il est en retard. Ne pèse pas ça Non, non, non, je suis obligé de montrer. Ah, ouais, son gâteau, là, son gâteau, il l'a mis dans la balance pour peser son gâteau. Je lui dis de peser la crème. Je vous prends le gâteau, je le mets la dedans Mais la chantilly, ça, c'est pas que des blancs d'œufs. Attends, ah, bah, tu peux couper, s'il te plaît Ça se fait pas... Un chantier avec quoi Ça du long Un chantier avec quoi Tu sais que j'ai jamais eu d'apprentissage de toute ma vie qui m'a dit une connerie comme ça. Toujours, on répète, et surtout, jamais pas, Never Underworld, à faire un pré-mélange. Du coup, je fais un pré-mélange. Parce que tu as dit toujours, n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire un pré-mélange. là. Non Non, je reprends, non. Il n'y a pas de caméra là, là, il n'y a pas de caméra. Ah, une tête pour, pour vitesse, mets un tout petit peu. Et pourquoi tu danses hein tu... Euh, oh, bah, pas, je... Je, euh, Non, mais tu te sens. Enfin, je... non, non, non, je suis pas avec la Non, personne n'a vu. Donc je vais le mettre à 200, pas trop. Et après, on va se revoir. <rire> Attendre un petit peu, parce que le biscuit, faut qu il faut qu'il cuise. Ah, oui. Du coup, ça fait trop bizarre vu que c'est que de toi. <rire> non, non, Du coup, alors là, les deux assiettes que j'ai actuellement devant moi. C'est deux styles, c'est ce que je recherchais aussi dans l'émission, c'est que les deux concurrents, les deux participants, ne fassent pas la même chose. Donc là, à ma gauche, chez Bichard, nous avons un gâteau. Si tu peux aller montrer à la caméra avec un grand sourire et toutes tes dents. Un gâteau de style anniversaire, enfant de 5 ans, c'est sympa, c'est mignon, il y a des fraises partout, il y a un sourire et un smile. Alors écoutez, je vous présente mon, mon, mon gâteau. Moi, bon, Charlotte aux fraises, Moi, pour aux framboises et au fruit rouge, j'ai décidé de lui donner un nom, Rouge Enfantin, qui en fait me rappelle mon thème d'enfance. Ça me fait penser à, à mes souvenirs d'enfant quand j'avais 5-6 ans et que ma mère aimait me faire de la Charlotte. J'ai voulu vraiment nous rappeler cette enfance, cette maternelle, dans laquelle on pouvait se, se balader, jouer au petit vélo, se descendre la balançoire et tout ça, j'espère que ça va vous faire chaud au cœur de vous sentir directement touché par un thème qu'on a tous vécu actuellement. Parce que normalement, on a tous... Enfin, t'as capté. C'est très long qu'il a. C'est très long. Attends deux secondes, c'est pas fini. Attends. Et là, du coup, on a une Charlotte avec la base, un peu plus recherchée, un peu plus, on va dire, uh, brunch, un peu plus uh, vendable en boutique. Alors, bah, du coup, moi si je lui ai donné un nom. Je l'ai appelée So Charlotte. Du coup, bah malgré la, complica... la complication au biscuit, il tient plutôt bien, moi, je trouve. C'est un hein. euh... ouais. Ah, Tu as tout misé sur la déco, je vois ça. J'espère que le goût sera pour C'est ce que j'allais dire parce que j'ai vu des bons petits commentaires sur la déco, etc. Il est vrai que la déco est jolie. Maintenant, le plus important dans la pâtisserie, ce n'est pas le visuel pour ma part. Ça reste mon avis. C'est le goût. Du coup, on va goûter. Et pour cela, je vais appeler un invité de renommée. Oh, la oh, la. Oh, Il est Le régisseur <rire> <Le> ré <rire> <rire> Un <intellectual> <ride> Ah c'est horrible. Ça va ou quoi encore? Ça va très bien Tranquille, et toi? Ça se passe? Oui. Pas oui. À la régie non non ça va ça va c'est assez compliqué. Ah, dit, hein. Merci pour ce travail ce soir. Bah, là du coup j'ai l'impression qu'il a fait une dédicace à ses pieds parce qu'il a fait un truc qui ressemble à un camembert. Euh, du coup j'aurais ah, pas plus ça. de pas plus de commentaires par ouais, rapport à celui-ci. Ouais. Tu m'as demandé de dégouper. Oui ce serait sympathique de ta part. Hop. C'est quoi? qu'on va couper en deux comme ça on va voir. un bien coulant le camembert. Ouais. <rire> ouais ça va ça va les couches sont là. Et on... On voit pas trop euh, ce qu'il y a dedans, mais les couches sont là, on peut euh, on, peut, on, peut, on peut goûter le camembert. Euh, oui, le, ouais, le coupage. Euh. Oui, le coupage, c'est... Là, c'est là, là où il y a... Voilà, c'est le verdict. Le biscuit, euh, comme tout à l'heure, euh, en goût, il n'est pas exceptionnel. Je suis okay. désolé, euh, en texture, bien sûr, il est, il est parfait. Euh, pour ce qui est du yaourt, c'est ça. C'est un c'est une bavaroise. Oui, oh, une bavaroise, ouais. Oui, il est bon. Il est, bon. il est bon Et donc, du coup, dans l'ensemble Dans l'ensemble, euh, je dirais... Euh, je l'achète pas. Déjà, juste à l'image, voilà, ouais. je l'achète pas. Ouais. Mais, là, mais je le mange. Bon. Parfait. Je, je, je vais goûter, je vais goûter. Non, franchement, ça va. Franchement, en vrai de, en vrai, de vrai, si je veux acheter une charlotte fruit rouge, j'ai une charlotte fruit rouge. Ce qui manque un peu, c'est les fruits. C'est dommage qu'il manque un peu. De... Le biscuit, il est bien, mais il y a un petit truc... J'ai l'impression, il est aéré, mais il est mou, chelou. Et toi Alors, dans la conception... Je... Je m'imaginais à un autre goût. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, tout bêtement. C'est excellent, je vois pas où est le problème. dans cette Charlotte, Bien, non, Premier degré. c'est de incroyable. Premier... J'ai premier... jamais premier... mangé quelque chose d'aussi bon. Premier degré. Mais vraiment, je suis mais trop. Non, t'as non, le droit. Pas... Mais c'est à toi, moi. Mais c'est quand un peu pour la régie, j'aimerais voir qu'il... Donc qu on va passer à, à la suite, au gâteau de Lily. Qu'est-ce que tu t'en penses bah Moi, personnellement, je le trouve joli, on va pas tout. se mentir. Vas-y, je t'en prie. Hein. Là, au moins, je vais avoir des fruits dans la bouche. Oh C'est vrai qu'il y a un deuxième biscuit. Les crèmes, pour ça, moi, sont pareilles. J'avoue, le biscuit fait la gif. Il est un peu meilleur, le coulis en plus, a fait un peu la gif. Il y a un peu plus de fruits. Tu es Bichard je, je voudrais votre verdict. Je vais, je vais laisser euh, Lilith, euh, ma, ma voix à La vie de la régie dans l'ensemble, même s'il compte pas, comme ça, on fait trois voix. Ça, il pas pour Lilith et moi, je vote pour Bichard. OK. Niveau euh, biscuit, elle gagne. Niveau bavaroise, tu gagnes. Niveau quantité de fruits, elle en a mis plus. Elle gagne, surtout dans la décoration. Ça, elle a bien disposé du coup chaque pas. Et niveau esthétisme, elle gagne aussi. Voilà, la vérité est sortie. Donc pour ma part, ma voix va pour Lily. Le chat a dit qui Ok bon bah 3-0. <rire> Donc euh, pour Lily. 4-1. Ah oui, parce qu'on va compter aussi les votes euh, des beaux mais j'ai pas une croix. Elle est vraiment contente Je peux tirer la main, je vous salue. Allez, félicitations, félicitations. Oh, allez, allez, la main, la main. De ouf, de ouf, ça met des crampes comme ça. Voilà pour vous, mademoiselle. Bravo, je félicitations. Bien sûr, vas -y, vas -y, vas -y. bravo, bravo. Bravo, bravo. Et toi, du coup, est-ce que tu appréhendais un peu euh, Il y a un petit peu de stress au début, quand même. Bah moi, j'avais pas du tout regardé ton émission avant. Parce qu'en plus, j'ai un peu été prévenue. Euh, euh, voilà, un peu à moment Et je pensais pas... En tout cas, je vous remercie infiniment encore pour euh, cette émission. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement alors que vous avez eu un rendez-vous à Marseille. Vous êtes remonté sur Paris pour venir jusqu'ici. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. On se tient au courant. Rendez-vous mercredi prochain, donc mercredi 6 octobre, si je ne me trompe pas. Des gros bisous. Des gros bisous. Des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas encore à les, les follow. À la semaine prochaine. Bye bye. Je ne sais pas si tu vas prendre des espèces de petits clés pour montrer. Durant si, il y aura Là, ils ont Ça, vu mes best là, ils ont déjà vu. Là, vous avez vu J'espère que vous êtes en train de dire félicitations, Ligui, donnez commentaire. Bon, par contre, chose marrante, c'est que depuis euh, 3 jours, ils nous ont dit on vous a préparé une surprise. Il est minuit 28 Il Et y a une il y surprise. Il y a une surprise. À minuit 28. Euh, Qu'est-ce qu'on peut savoir Qu'est-ce que c'est Bah, à tout de suite la surprise. À, à tout de suite, alors Fin de l'épisode Sodéis, vous avez pu voir. Que Lily a gagné parce qu'elle a fait un truc un peu mieux, mais euh, Bichard s'est bien défendu. Je suis bébé, je suis fatigué. Tellement je suis un gentil. petit peu bourré au Pepsi, c'est un peu chaud. Tu vois hum. ce que je vais dire tantôt, jeune petit. Là, il va se passer quelque chose, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas où on va et comment, et c'est maintenant. Il a les clés, ouais. C'est une Tesla. C'est une Tesla. C'est une Tesla. C'est une Tesla. Vous avez bien entendu. Non, on fait pas les choses en petit, on fait les choses en la grand. On voit bien sur la caméra, elle est incroyable. Là. Ouais, ouais. Conducteur professionnel. Ouais, mais on fait... Attends, mais Habitude. Ça qu va des... quoi <rire> on peut... Let's go. On se retrouve. incessamment ah, c'est ça mon je ne sais pas quand. Euh, euh, parle, la vitesse, ça vous fait pas peur la Non. Vitesse, fait... Vous avez mis la ceinture Non, oui. ça, ça me va ah, très bien, bon. merci. Vas-y, let's ouais. go. Yeah oh yeah yeah yeah yeah Il va réaccélérer. Bah oui.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 Mais what, what the, the fuck? fuck? Vous êtes complètement bargeux! Vous êtes fous! Fais voir la salle de bain! Mais voir la salle de bain! Oh la la là, la la la Mais. Mais what the la Oh la la la je mais je suis choqué. Wesh les frérot, waouh Je viens de finir du coup les, les, les deux jours où j'ai le moins dormi de ma vie. Euh, mais j'aurais bien dormi cette dernière nuit, putain, je réalise pas. Il est actuellement euh, 10h10 et euh, on va aller prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Ça signe aussi la fin de cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous aura plu. J'essaie vraiment de vous accompagner un maximum dans mes vlogs, même si euh, ça se voit que j'ai un peu de mal. Pour nous, ça veut dire qu'on se laisse et qu'on se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, toute la semaine en stream. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Entre le best-of de délice et, euh, le, et les petits moments fun vlog qu'on aura fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre commentaire, à liker. Euh, ça soutient la chaîne et ça fait fort plaisir. On essaie d'atteindre les 100 000 abonnés depuis quelques temps. On aimerait bien les atteindre avant 2000... Avant 2000... On essaie de les atteindre avant 2022 Mais je vous avoue que ça s'éloigne de plus en plus On sait moins si ça va être de plus en plus possible en fait Mais on croise les doigts, on verra peut-être Gros bisous à tous Rendez-vous demain pour un nouveau stream Toute la semaine en stream du coup Et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Vous êtes les boss, c'était Bichard euh, Et euh, attends je réfléchis à ce que je dis Parce que je ne suis pas streamer euh, YouTube. Oh attends j'ai un truc sur la lèvre là C'est quoi c'est quoi, cool, hein là C'est un bout de charbon. Mmh. Pas mal. <rire> Allez, Google. <rire>